Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations très claires et très pratiques. On va maintenant passer à l'intervention du docteur Trois-Fontaine qui est cardiologue à Liège et qui va nous parler du rôle de la scintigraphie au technétium dans le suivi des cardiopathies amyloïdes, de la tristyrétine. Voilà, ben merci pour l'invitation et merci donc de, de m'avoir proposé de participer pour cet article commenté. Donc ici, je vais vous présenter un article de, de l'équipe de Julian Gilmore de, du University College of London qui s'est intéressé donc à l'intérêt d'un monitoring potentiel par des scintigraphies au technétium DPD de façon répétée dans l'amylose cardiaque à transthéritine. Et donc euh, en introduction euh, dans cet article, ils insistaient sur le fait que l'imagerie a de plus en plus une place importante euh, comme l'a montré Erwan dans la détection de la cardiomyopathie amyloïde euh, et qu'au au cours des dix dernières, euh, de la dernière décennie, il a été mis en évidence euh, l'explosion de, de l'intérêt potentiel de l'imagerie quantitative avec euh, à ce niveau-là des, des espoirs de pouvoir euh, mieux stratifier la maladie, de suivre et de la progression de la maladie, voire éventuellement de voir si on avait sous traitement une régression euh, des dépôts amyloïdes. Et donc c'est dans ce cadre que l'équipe de Guillemot s'est intéressée donc, à, à cette scintigraphie euh, osseuse et donc sur la quantification à ce niveau-là, alors l'élément qu'on sait tous, c'est que la scintigraphie a clairement montré sa place comme outil euh, diagnostique de l'amylose cardiaque à transthyrétine. Toutefois, à l'heure actuelle, et c'était l'objet de ce travail, aucune approche quantitative n'avait été effectuée pour avoir un outil qui pourrait être précis, utile et sûr et fiable pour monitorer donc cette euh, amylose cardiaque. Et donc, le but de l'étude est une étude rétrospective qui était menée donc euh, en Angleterre sur base des patients avec un diagnostic confirmé d'amylose cardiaque à transthyrétine qui ont bénéficié durant cinq ans, entre novembre 2011 et 2016, de plusieurs scintigraphies DPD au, au technétium donc, avec un objectif donc, qui était de quantifier l'éventuelle progression de cette maladie sachant que ce sont des patients naïfs de tout traitement de l'amylose. Donc ça, c'est un élément important. Et donc de voir si ces données, en les confrontant aux données, entre autres du dosage des biomarqueurs, pouvaient montrer un intérêt supplémentaire. Alors, ils ont utilisé deux méthodes de quantification. Une méthode d'imagerie quantitative basée sur une approche planaire avec le rapport HCL, et d'autre part, une approche par une analyse quantitative sur base de la tomographie à émission de photons SPECT. Alors donc, ils ont repris 62 patients de leur série, qui étaient donc naïfs de tout traitement, et qui ont donc eu plusieurs scintigraphies pendant les 5 ans, en moyenne 2 à 4 scintigraphies pour ces patients. Et donc, ces scintigraphies ont été après reprises pour avoir un follow-up et de voir l'évolution année par année, avec malheureusement à ce niveau-là une remarque, c'est que les années n'étaient pas euh, toujours continues dans le follow-up, et donc on pouvait avoir des, des petits problèmes sur cette période de, de suivi. Euh, dans un premier temps, les patients ont été euh, classés sur base de la classification de Perugini dans les trois classes, euh, en demandant donc à des cliniciens experts et des scintigraphistes de revoir les images et donc de euh, classer ces patients selon la classification de Perugini de 1 à 3, en utilisant aussi bien les, de, les données euh, de, des vues planaires que des données du SPECT data. Ensuite, donc tous les patients ont bénéficié d'une analyse quantitative en imagerie par les deux méthodes, à savoir donc le rapport HCL donc, euh, au niveau de la vue planaire et d'autre part, la mesure de l'activité euh, du technetium au niveau du myocarde par le système SPECT. Alors pour euh, détailler, sachant que moi je ne suis pas nucléariste, euh, l'approche donc euh, dans l'approche et le rapport HCL dans cette approche euh, quantitative, on utilisait donc une zone euh, d'intérêt qui était notifiée au niveau du cœur, et une mesure de la même taille au niveau du thorax contralatéral et le rapport était établi entre le rapport au niveau du cœur versus euh, au niveau donc, de la zone thoracique contralatérale pour obtenir un fameux euh, rapport HCL à ce niveau-là. Dans ce qui était de l'approche SPECT, on avait l'utilisation euh, d'un système pour une quantification euh, basée sur un volume, cette fois-ci, donc qui peut expliquer aussi une différence, c'est qu'autant dans la vue planaire, c'est une vue euh, d'une une dimension, et que dans l'approche SPECT, on a une quantification basée sur un volume. Et donc, on quantifie à ce niveau-là le taux d'activité au niveau du cœur de l'activité qui était captée. Donc, les résultats sur les 62 patients, comme je l'ai dit, ils ont eu entre deux et quatre euh, séries de, de scintigraphie. Ces patients avaient quand même un traitement conventionnel de l'insuffisance cardiaque. Maintenant, comme on vient d'en parler avec Erwan, euh, il est très limité chez les patients insuffisants cardiaques. Et donc, en dehors de la levée de la congestion, de la restriction hydrosodée et de l'adaptation la, des diurétiques, ils n'avaient pas d'autres traitements. La médiane d'âge des patients était de 74 ans, avec donc de, une médiane entre 41 et 88 ans, avec 85 d'hommes, une médiane de survie de 4,8 ans. Et donc dans cette série de 62 patients, 42 patients avaient une forme sauvage et 20 patients avaient une forme mutée. Alors ce qui a été noté, et qui est donc intéressant, c'est la première fois que c'est noté, c'est qu'on observe avec le temps... Une progression de la fixation du technétium au niveau du cœur, et ce par la technique entre autres spectre où on note clairement d'année en année une progression de façon statistique de la fixation au niveau euh, du cœur euh, du technétium, alors que dans l'approche basée sur la quantification par le rapport HCL, on n'observe pas donc cette euh, progression euh, annuelle de, de la fixation. Alors il y a des remarques. Et donc ici, vous avez les deux analyses quantitatives utilisées dans, dans l'étude, donc l'approche planaire. Donc là, c'est le rapport HCL qui est utilisé. Et on voit qu'avec le temps, donc, on n'a pas d'évolution de, de, significative. Donc on voit qu'ici, il, il y a une grande variabilité, par ailleurs, des, des résultats. Euh, et donc l'analyse ANOVA montre que statistiquement, ce n'est pas significatif. La seule chose qu'on peut noter, c'est que pour les patients qui avaient un score de Perugini de 1, là, il y a une évolution du score HCL, mais que pour les patients qui sont déjà au score 2 au départ la première année, au score 3, là, l'évolution ne permet pas avec le système HCL de pouvoir évaluer cette évolution de, de l'amylose la, de et donc de de la charge de l'amylose et des dépôts amyloïdes. et Donc là, c'était un des éléments observés avec donc une grande variabilité au niveau des résultats entre les différents patients. Dans l'analyse SPECT, là par contre, on voit une évolution avec une accumulation progressive et une augmentation de l'activité qui est notable au moins jusqu'à la quatrième année. Et à partir de la cinquième année, mais là, peut-être un problème de la taille de l'échantillon restant vu l'âge des patients, mais toujours est-il que pour la cinquième année, les données sont moins euh, pertinentes. Quand euh, on regarde en fonction du score de Perugini, on voit que là, il y a quand même une tendance, mais qui se perd déjà à partir de la troisième année. Mais pour la première à la deuxième année, on a une évolution qui est significative. Il y a toutefois, comme c'est évoqué par euh, Gilmore, une grande variation au niveau des résultats quand on fait une analyse au niveau individuel. Et donc, c'est une des remarques qu'on prendra dans les conclusions. Alors, ils avaient corrélé ça, comme je l'ai dit, au dosage des biomarqueurs, aussi bien de la fonction rénale et du NT pro-BNP. C'est surtout au niveau du NT pro-BNP que c'est intéressant, parce qu'on note une corrélation qui est significative entre le score de Perugini et donc la gravité de l'atteinte myocardique du patient avec une amylose cardiaque et le, le rapport avec le dosage du NT pro BNP, avec donc une évolution qu'on observe euh, et qui est euh, ici statistiquement significative. On note également avec euh, le temps cette évolution, même si pour la quatrième année, là aussi, on peut supposer que c'est à cause de la taille de l'échantillon, mais on perd ce bénéfice, mais donc il y a une corrélation entre la gravité de l'amylose la, cardiaque et euh, les, les pressions au niveau euh, pariétal qui peuvent expliquer cette élévation de NT pro BNT. Au niveau des courbes de survie, ben, comme on s'y attendait, il y a un, un rapport euh, et on arrive de façon statistique à faire une différence entre un patient qui a un score de Perugini de 1 et un score de Perugini de 2 au niveau de, de la survie. De même, pour un patient entre le groupe 1 et 3, par contre, entre les patients qui ont un score de perugénie de 2 et 3, il n'y a pas de différence statistiquement significative qui permette de trouver une valeur de, de cut-off. Par contre, ici, quand on fait l'analyse planaire, il y a le rapport HCL avec un rapport HCL supérieur à 1.6 et corrélé avec une mauvaise courbe de survie, au même titre qu'un spectre avec une valeur d'activité supérieure à 5% est associée également à un mauvais pronostic. Donc là, ce sont deux valeurs qui avaient été mises en évidence. Et donc, dans les conclusions de, de l'équipe de Gilmore, ils disent que c'est la première fois qu'on arrive à mettre en évidence par un système d'imagerie et de scintigraphie quantitative la, la charge liée au dépôt amyloïde, avec un suivi donc, sur le long terme, vu qu'ici à 5 ans. Ils insistent par contre sur le fait qu'il y a une grande variabilité différentes années recueillies ici et aussi euh, entre les patients et que donc aller conclure sur l'évolution ou la bonne réponse d'un patient à un traitement par tafamidis ou pâtissirant à, à, à l'échelle individuelle va être très difficile par la technique la scintigraphie, à l'heure actuelle en tout cas des outils techniques dont nous disposons, parce qu'ils insistent que les nouvelles technologies permettraient peut-être de le faire dans le futur, mais que le manque de précision actuelle ne permet pas de pouvoir, à titre individuel, suivre un patient en se basant juste sur la scintigraphie pour faire son monitoring. Et donc, ils insistent sur le fait que, éventuellement dans le futur, où combiner cette technique avec des données d'échographie et de dosage de NT-proBNP permettrait permettront peut-être de pouvoir monitorer au mieux la réponse à un traitement, mais qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Et la dernier euh, élément dans la limitation et les limites reprises dans l'étude, c'était la, la taille de l'échantillon et le fait qu'avec le temps, malheureusement, la puissance statistique se perd, liée entre autres à la mortalité de ce groupe de, de patients, vu que la médiane de survie était de 4,8 ans. des euh, variations inter-observeurs observées dans, dans l'étude, et le fait que les, les tranches euh, a, enfin les, les années utilisées pour euh, l'analyse ana, annuelle étaient prises de façon arbitraire et donc pouvaient amener aussi une marge d'erreur. Alors il disait que la technologie actuelle donc, était limitée au niveau de sa précision. Maintenant le futur est, semble-t-il, un nouveau système de caméra, la CZT, basé sur euh, le lion cadmium zinc tellure, qui permettrait d'augmenter la précision. Et alors, la dernière chose qu'on a déjà évoquée dans de précédentes biblioses, c'est que le mécanisme de la fixation du technétium au niveau du muscle cardiaque dans l'amylose n'est pas encore totalement comprise. Et là, je verrai avec éventuellement Thibault et son expertise à ce niveau. Voilà, c'était ma contribution à cette bibliose et je suis à votre disposition pour les éventuelles questions. Euh, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très, très claire. Euh, on a peu de temps, malheureusement. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes Effectivement, je, je, c'est vrai qu'on répète de temps en temps en cas de cas la scintigraphie, mais on ne la fait pas dans le, dans le suivi. Euh, une fois que le diagnostic est établi, peut-être ça viendra. Est-ce qu'il y a d'autres questions Sur le chat, je n'en vois pas. Donc, oui, dans les médias, pour poursuivre, effectivement... Euh c'est vrai que c'est difficile d'utiliser la scintigraphie de manière sérieuse, mais à un moment, on est en train de décrire cette maladie, les, les signes. Donc La même équipe avait décrit des changements à l'IRM sous traitement. Donc C'est un peu tôt pour conclure qu'on ne peut pas suivre les patients traités sous, avec une scintigraphie. On a des résultats encourageants pour un certain type de traitement chez nous. Mais effectivement, il y a une grande hétérogénéité probablement des patients. Et il faudrait voir en fait le profil, est-ce qu'ils ont montré dans le papier s'il y avait des profils de gens qui, de patients qui s'aggravaient ou qui restaient stables par exemple, parce que on peut décrire ce qui se passe, il y a des patients qui vont rester stables quand même dans leur évolutivité ou qui n'ont pas la même cinétique d'évolution de la maladie, est-ce qu'ils ont pu démontrer par exemple que les patients qui aggravaient leur fixation s'aggravaient plus au niveau euh, myocardique, sur l'écho, le BNP, où ils n'en ont pas parlé c'est très bien que c'est très hétérogène quand même. Oui, non, moi je n'ai pas vu d'éléments à ce niveau-là. Ce qui m'était, c'est que pour les patients qui étaient en, en score 3 de Perugini, et donc où on supposait que la charge en amylode était importante, à ce moment-là, ils supposaient qu'il y avait une saturation aussi liée au, au traceur, et que à ce moment-là, ça pouvait expliquer le fait qu'on n'arrivait pas à, à pouvoir discerner quelque chose. Mais non, je n'ai pas vu d'éléments euh, pertinent à ce niveau. Par contre, comme tu le disais, la combinaison avec l'IRM, l'écho pour essayer de mieux cerner les patients et leur évolution, ça peut être intéressant. J'avais une question pour toi, justement, dans, dans le cadre de ton expertise. Pour les scintigraphies, quand on a des, des patients jeunes, je vais dire, chez qui une amylose cardiaque est suspectée dans une forme familiale, et qui n'a aucune manifestation, est-ce que les scintigraphies, vous les répétez Et si oui, tous les combien Alors nous, on va le faire dans le, en, fait, en fonction de la mutation, donc pour les patients qui sont ATTRV asymptomatiques, donc les porteurs sains, on appelle ça, on va faire un premier bilan dix ans avant l'âge où le... le, le, le, le le parent a développé son amylose, étant donné qu'on qu veut les choper rapidement. En fait. Donc le premier bilan, on va faire un bilan exhaustif. Alors c'est encore une fois ce, ce qu'on fait nous, hein, évidemment. Une écho, une IRM et une scintille pour avoir le bilan initial, 10 ans donc avant que l'âge prédit le développement de la maladie. Euh, et après, donc généralement dans nos mutations cardiaques, pas pour toutes, mais ça va être 50 ans à peu près. Ou voilà. Et après, en fonction de ce qu'on a au bilan, on va répéter un suivi avec biomarqueur écho. Un doute, et dans les biomarqueurs, il faut bien faire troponine, EMP pro BNP, éco, bien sûr clinique. Mais euh, au moindre doute, on répétera une IRM et on fera la scintigraphie seulement si on a d'autres signes qui bougent. On sait que c'est le plus sensible. Mais le problème, c'est que la pénétrance, pour les valves 2 notamment, est très incomplète. Pour les autres, c'est un peu plus complet. Donc il y a plus de risque de développer la maladie, mais c'est difficile de le répéter des scintilles tous les ans. quand même. Euh, donc on est obligé de sélectionner les patients à risque. Mais un des, des bons critères de surveillance dans mon expérience, c'est la troponine. C'est un des premiers signes finalement souvent euh, qu'on trouve avec des petites altérations à l'écho. C'est un ensemble de, de critères. Et puis dès qu'on a le moins de doute, il faut faire effectivement la scintille qui est très sensible mais qu'on ne peut pas répéter. Merci Pierre. Merci bon. euh, Merci à tous. Il est euh, un peu plus de 14h. Est-ce qu'il y a encore des questions brûlantes ou sinon nous allons euh, conclure Juste remercier vraiment tous les orateurs pour la clarté des exposés, tous les modérateurs également et puis vous rappelez que la prochaine Biblio c'est le 2 décembre et ce sera la dernière de l'année. Je vous souhaite une très bonne après-midi.